Grand comédien, noble compagnon Cabot de misère, ami de Verlaine Errant de Paris, spectre d'un autre âge Que ne renierait Gringoire ou Villon Bibi la purée, Bibi la purée, jamais ne mourra Bibi la purée, jamais ne mourra Bibi la purée, jamais ne mourra, mourra. Avez-vous vu ce misérable Cet individu équivoque ce pouillet! Ce voleur en loc qui l'ont regardé croûter à table! Ma parole! On n'est plus chez soi! Pour eux, les pauvres, c'est une pas de chose! Un filon, une mine à poulot! Ça se met en drame, en verre, en prose! Et ça fait faire de chouettes tableaux! Vous feriez pas mieux de travailler! Au lieu d'être là, à replier! Foutez-moi le camp! La gueule de cochon malhonnête Qui se permettait de m'interpeller Parce que j'y bouchais sa sonnette Alors, comme je leur de travers Il a sorti trois revolvers Non, regardez-moi tous ces salauds Excusez, Vierge Marie Je crois que j'ai cordé un vilain mot N'est-ce pas que vous êtes pas fâchés Qu'une fille d'amour, pleine de péché vous cause ce soir à sa manière pour vous expliquer ses misères. Alors ça me réveille et j'envoie la vieille, la casse de vieille, la vieille qui m'allume avec ses yeux blancs. T'as un problème Il y a un violoncelle Pourquoi on a, on a un violoncelle Non. Oh non, non on n'a pas amené de violoncelle. Tu pas encore amené ton violoncelle. Si. Pourquoi tu as amené ton violoncelle On t'a dit que tu n'amènes plus ton violoncelle. C'est trop compliqué. Tu as une petite boule hein Oui, j'en ai deux petites si <rire> J'en ai marre. Pardon. Oui,